Les écailles de la mer l'été, c'est l'histoire d'un homme qui n'aime pas trop les responsabilités, euh, qui est un peu solitaire et à qui on confie un poisson un jour. Il doit s'occuper de ce poisson-là. Il est un peu embarrassé, Bon, je ne sais pas trop quoi en faire, le poisson est là, près de son bureau. Et puis un jour où il lit un passage d'un poème à voix haute, il se rend compte que son poisson l'écoute. Et c'est tout le début de l'histoire. C'est la relation d'amitié entre ce poisson et ce narrateur qui va se mettre à lui lire de plus en plus de livres et voir si la littérature peut sauver la vie de ce poisson-là. Parce que ce poisson est en danger. Voilà, c'est le gros suspense tous les textes qui sont à l'intérieur du roman Les écailles de la mer à l'été c'est des textes qui me sont tombés dessus par hasard pendant l'écriture soit des textes que je connaissais déjà parce qu'ils étaient dans ma bibliothèque soit vraiment des textes sur lesquels je, je suis tombé il y a, il y a, ça, ça peut être un livre où c'est un cliché parfait mais je me promenais sur les quais et euh, devant un bouquiniste il y a un titre qui m'attire et je commence à regarder le livre et je lis quelque chose et je me dis tiens c'est intéressant par rapport à ce que je suis en train d'écrire en ce moment Et euh, parce que j'ai une théorie assez euh, nouvelle mais pour moi, en tout cas, euh, qui m'amuse beaucoup, mais qui me semble très juste, c'est que j'ai l'impression que maintenant, je ne trouve pas de livres c'est les livres qui me trouvent. Et c'est-à-dire que euh, j'ai fait beaucoup de rencontres par hasard de, de livres qui m'ont servi pour ce roman. Bien sûr, il y a des choses piochées dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas voulu que ça fasse anthologie. L'idée, c'était vraiment euh, de façon tout à fait spontanée et logique, c'est en relisant, en tombant par hasard euh, sur des morceaux de texte pour les intégrer euh, dans le roman. Mais... Il y, y a un exemple, quand je dis que j'ai le sentiment que des livres m'ont trouvé plus que moi, je les, les ai trouvés, c'est que par exemple j'avais débuté l'écriture de ce roman, qui est l'histoire d'une amitié entre un poisson, et, enfin d'une amitié, entre un narrateur et un poisson, je ne sais pas si on peut parler d'amitié, mais justement c'est ça qui est amusant, mais, et euh, je venais de commencer à l'écrire peut-être deux jours auparavant, j'étais à ce moment-là euh, parti en vacances tout seul au, au Portugal, à Lisbonne, j'ai trouvé un petit carnet, et, et vraiment j'ai... Je trouvais que le carnet était joli, donc j'ai commencé à, spontanément à écrire cette histoire-là. Et, euh, et je suis allé à un moment dans une librairie à Lisbonne, la librairie, la librairie française, et le premier livre sur lequel je tombe, c'est Le serment de Saint-Antoine aux poissons. Et je me dis, c'est quand même. Dingue, c est, c est, parce qu'en littérature, les poissons, il n'y a pas, pas grand-chose. Il y a le vieil homme et la mer, mais c'est un gros poisson qu'on veut tuer. Il voilà, y, a, y a peu de choses dans littérature sur le poisson. Et c'est comme ça que je trouve qu'il y a eu beaucoup de hasards qui m'ont. Conduit à écrire ce livre et tous les livres qui sont cités dans le roman sont amenés par ce hasard-là. Et mais c'est ça qui est génial, c'est que justement, je voulais pas. Il y, y a des romans que j'aime beaucoup à titre perso, mais qui ne sont pas cités euh, dans le livre parce que. Parce que je voulais pas forcer les choses, parce que je voulais que ça reste spontané et naturel, et que ça ait du sens. Donc euh, j'estime vraiment que c'est plutôt des livres qui, qui m'ont trouvé. D'ailleurs c'est ce que je fais maintenant, je me prends plus la tête à chercher des livres, je... c'est des hasards, des coups d'œil ou un truc où voilà, j'ai le sentiment que le livre me trouve. Les écailles de la mer l'été, c'est un titre euh, que j'aime beaucoup. Qui est, effectivement, il y a une petite référence à Baudelaire sur ce dernier vers euh, du spin « Où coule au lieu de sang l'eau verte du l'été » parce que je trouve que c'est très beau, « Où coule au lieu de sang l'eau verte du l'été » et cette idée du l'été qui est le fleuve de l'oubli euh, me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, c'est un des fleuves de, des enfers et cette question de l'oubli, du besoin de l'oubli qu'on a aussi, parce qu'il y a un besoin de mémoire, de se souvenir de certaines choses, mais l'oubli fait du bien. Et euh, ce titre, « Les écailles de la mer l'été », on ne va pas se mentir, c'est <rire> très compliqué à référencer. Je pense que, par exemple, si on doit le dire à l'oral, à chaque fois je suis obligé d'expliquer. Alors non, ce n'est pas la mer euh, au sens de l'eau, et euh, l'été ce n'est pas la saison, mais c'est le fleuve. Mais euh, je trouve qu'il correspond parfaitement au, au roman. Parce que, en, encore une fois, c'est une espèce de, de jeu sur les mots, euh, plus qu'un jeu de mots, je trouve que c'est plus un jeu sur les mots et la sonorité, et qui correspond effectivement à cette histoire du narrateur avec son poisson. Et, euh, et il s'est fait naturellement ce titre, au sens où je ne me suis pas dit « Ah, c'est rigolo, c'est un jeu de mots ». C'est euh, après où je me suis rendu compte qu'effectivement, ça faisait un jeu de mots. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les mots ont un sens, évidemment, mais euh, auquel on colle quelque chose. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'ils peuvent en avoir un autre. Et pour moi, « La mer l'été », c'est tellement « La mer » au sens « Amertume » et « L'été », le « fleuve de l'oubli. Au départ, j'ai pas du tout pensé à La mer l'été en tant que saison. C'est en parlant ensuite avec les gens que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il y avait un problème, et il fallait que j'explique. Donc, je trouve que le titre correspond euh, euh, involontairement mais très bien à l'esprit du roman.